Hello les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de conseils pour vous, euh, les candidats libres qui passaient votre examen bientôt. Donc on va préparer ensemble la mallette, je vais vous montrer exactement tout ce que vous avez besoin pour le jour de l'examen et ce qu'il faut surtout pas oublier. Je vais même vous donner des conseils pour le rangement et je vais vous montrer ce que moi j'ai amené le jour J. Mais avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et c'est parti Allez, c'est parti, je vous montre tout ce qu'il y a dans la mallette. Donc, bah, comme vous voyez, c'est une mallette à outils tout simplement. Donc, à l'intérieur, dans ces compartiments-là, j'ai mis vraiment tout ce qui prenait beaucoup de place. Donc, par exemple, le rouleau à pâtissier qui prend quand même pas mal de place. Dans ces compartiments-là, ça va être toutes les palettes. Voilà. Les couteaux, gardez bien la petite protection parce que, comme vous savez, ce couteau-là, il coupe Beaucoup, il coupe très très bien. Donc, ce serait dommage euh, de vous couper le jour même. Encore une spatule euh, pour pouvoir lisser. Euh, enfin, voilà quoi. Encore le petit couteau d'office. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, n'oubliez pas de l'aiguiser pour le jour J, parce que, par exemple, moi, ça fait un moment que je l'ai. Bah, depuis que j'ai ma mallette, quoi. Et euh, bah, je m'en sers tout le temps. Donc, c'est bien d'avoir. Euh, un bon couteau d'office qui coupe bien. N'oubliez pas de l'aiguiser si jamais il est un peu émoussé. Ensuite, le couteau à génoise, toujours dans sa protection. Euh, après, moi, le petit couteau d'office, j'ai perdu sa petite protection parce que mais comme je m'en servais beaucoup, je pense qu'il a dû finir à la poubelle. Donc voilà, donc dans ces compartiments-là, ça va être tout ce qui prend beaucoup de place. Ensuite, j'ai pris une deuxième spatule coudée que j'avais déjà avant. Euh, j'en ai même une plus petite, mais je l'ai amenée aussi le jour de l'examen, je vais vous la montrer. Voilà, j'en ai une beaucoup plus petite qui est comme ça, qui est franchement pas mal pour euh, les petites finitions. Donc voilà, on va la mettre dedans, comme, comme, comme quand j'ai fait le jour de l'examen. Donc ensuite, là, on a cette spatule-là qui est super bien pour mélanger, etc. Ne pas oublier le petit minuteur, et même j'avais retiré la pile le jour de l'examen de peur qu'elle ne marche pas, donc voilà, hein, bien sûr, elle a une pile. Minuteur hyper important, voilà. Bien sûr, un fouet. Voilà, pour si jamais vous tombez sur la tarte aux pommes pour pouvoir la vider correctement, enlever l'autre oignon spatule exoglas, euh, celle-ci, je ne sais pas combien elle fait de centimètres, je pense que je vous le mettrai dans la... Ouais, je vais vous la mettre en barre de description, une un peu plus grande, qui va vous servir bah, à faire euh, toutes les euh, crèmes anglaises, etc. On a aussi la pince pour pouvoir chicoter, donc euh, pour faire la tarte aux pommes, on peut faire le tour. Après, voilà, on ne se sert pas forcément tout le temps de ce genre d'ustensile, mais bon, c'est bien de l'avoir. Et là, hyper important, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, d'avoir toujours des pansements, voilà. N'oubliez pas aussi de prendre le doigtier, les, ou un ou deux doigtiers, vous le mettrez aussi dedans. Donc voilà pour le premier compartiment. Ensuite, le deuxième compartiment. Donc là, alors j'ai mis trois poches à douille non pardon, il y en a 4 je ne sais pas après combien vous pouvez en mettre vous pouvez tout simplement les enrouler comme j'ai fait là, vous mettez comme ça l'économe bien sûr alors moi j'ai 3 pinceaux voilà 3 pinceaux le ciseau, très important voilà le thermomètre, ah non pardon j'en ai, ai un quatrième pinceau euh, le thermomètre bien sûr, s'assurer qu'il marche avant avant l'examen, s'il ne faut pas changer la pile ou s'il est défectueux, voilà. Moi, je sais que dans la mallette que j'ai eu, le premier thermomètre était abîmé et mon ordre envoyait un autre. Il s'éteignait à chaque fois que je m'en servais. Ce n'était pas la pile. Donc, euh, voilà. Ensuite, n'oubliez pas les douilles. Bon, là, il y a celle du Saint-Honoré, mais voilà, n'oubliez pas toutes les douilles. Douille unie, douille euh, comme celle-ci, il Voilà. Les cornes. Voilà. Et ici, alors ça, je pense que ça ne fait pas partie de la mallette, mais bon, je l'avais mis dedans pour pouvoir tout ranger correctement. Tout ça, pour pouvoir travailler le chocolat, euh, si vous voulez faire des petits décors, euh, voilà. Ça, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà pour la mallette. Et ensuite, je vais vous montrer tout ce que j'ai, les petits trucs qui me manquaient dans la mallette que j'ai amené en plus. Et je ne sais pas si je vous en ai parlé, les petits cornets N'oubliez pas de faire quelques petits cornets, vous voyez là ils sont déjà prêts, on les met ici, comme ça le jour de l'examen on ne s'embête pas à faire des cornets. Comme vous le savez vous pouvez amener des cornets déjà faits. Voilà, et puis aussi n'oubliez pas de préparer vos gabarits à l'avance. Voilà. Ah, vous voyez elle est tellement remplie qu'elle se ferme pas. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, il y a deux, trois conseils que je vais vous donner en plus, si vous pouvez. Si vous pouvez vous acheter ça, franchement, ce serait top pour la viennoiserie, pour sortir toute la farine. Ça, c'est vraiment top. Je l'ai acheté euh, quelques jours avant l'examen. Et franchement, ça aide bien parce que quand vos croissants chocolatines sont remplis de farine, ça, vous faites comme ça, tac, tac, c'est nickel. Voilà. Après, ce qui manquait, je trouvais dans la mallette, c'était un tamis. Donc, j'avais amené ce petit tamis en plus pour pouvoir tamiser les farines, les poudres, etc. J'avais amené ça en plus. Et j'avais également amené des, plein de petites boîtes comme ça pour pouvoir faire mes pesées. Donc, peser de farine, pesées d'œufs, voilà. J'avais amené, je crois, une dizaine de boîtes comme celle-ci. Et d'ailleurs, celle-ci, elle fait partie de celle que j'ai amenée à l'examen. Donc, voilà. Ensuite, ne pas oublier Hop, je vous ai pas. Voilà, je l'ai pas mis dans la mallette parce que je m'en sers régulièrement la balance. Donc normalement la balance. Euh, hop. On va essayer de la faire rentrer, mais il y a tellement de trucs là-dedans. Dans la mallette, elle était à quel niveau Je ne me rappelle plus. Elle était là, je crois. Voilà, voilà. Et euh, même si j'ai encore un conseil à vous donner, n'oubliez pas de sortir la pile parce que moi souvent avec, euh, avec ça, tac, ça s'allumait dans le voilà ça dans le, dans la mallette. Donc, je vais essayer de faire rentrer tout ça et de fermer. Je vais vraiment faire comme quand j'ai passé mon examen. Hein, je l'ai cloqué, je vous fais vraiment comme j'ai fait à l'examen. Donc voilà, tac, Je crois que ça va mieux fermer. qui est très important, c'est le carnet de recettes. Donc bien sûr, comme vous le savez, le jour de l'examen, vous n'avez pas le droit d'avoir le procédé des recettes. Il y a tout simplement uniquement les pesées. Donc après, vous n'êtes pas obligé de l'amener, mais s'il y a des recettes que vous aimez particulièrement et qui sont, euh, qui fonctionnent bien et que vous avez envie d'utiliser, vous pouvez tout à fait les, les utiliser. Donc voilà, moi j'avais pris un a tout simplement avec euh, bah, toutes les recettes. Après, forcément, il y a des, des onglets qui sont vides. Mais voilà, euh, le truc, c'est que je l'avais oublié le jour de l'examen. Je me suis servi tout simplement de ce qu'il y avait écrit sur les fiches techniques, euh, c'était très bien. Donc voilà, n'oubliez pas le petit carnet de recettes, euh, je n'en ai pas ici, mais n'oubliez pas le chalumeau, pour si jamais vous tombez dessus à l'examen pour la tarte au citron meringuée. Moi le mien, ben, il a tellement fonctionné qu'il m'a rendu l'âme, donc je dois m'en acheter un autre. Donc n'oubliez surtout pas le chalumeau, de toute façon, tout ce qu'il y a là dans la vidéo, je vais vous le mettre en part de description. Et maintenant, je vais vous parler de l'autre petite valisette que je me suis servie pour mettre la tenue dedans. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, je vous montre là où j'ai mis ma tenue. Euh, c'est une petite valise que j'adore, que j'ai achetée en Espagne. Elle me sert à chaque fois que je veux mettre ma tenue dedans. C'est hyper pratique. Donc, je vous montre comment... Bon, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la tenue. Mais voilà, tout ça pour vous montrer que ici, il y a les chaussures de sécurité. Ensuite, il y a la veste, le tablier. Alors, je vous avais dit dans la, proche, la précédente pardon, vidéo, euh, je vous conseille de l'avoir dans le petit i, je vous, je vous la mets, de bien regarder la vidéo parce que je vous parle justement de comment faire pour que le tablier soit bien propre. Je vous ai même donné une petite astuce. Donc voilà. Ensuite, le petit calot et bien évidemment le pantalon pied de poule. Bon, pour ceux qui ont une tenue avec un pantalon noir, enfin bon bref, n'oubliez pas tout simplement votre tenue, voilà. Donc moi j'avais mis tout ça là-dedans, et j'avais fermé comme ça, tac. Vraiment je vous dis, cette petite valisette, elle est géniale. Parce que je m'en sers même pour mettre mon ordinateur et tout dedans, c'est super. Voilà, allez maintenant je vais vous montrer euh, justement comment j'ai fait pour caser la tenue là et tous les petits trucs, à part comment j'ai fait pour tout caser. Je vous montre, j'ai tout simplement pris ce genre de valise-là. Elle est super parce qu'en fait, c'est les espèces de petites valises que vous pouvez emporter partout euh, dans les aéroports, euh, c'est-à-dire quand ils vous font un petit bagage à main. Euh, je sais plus combien elle fait, mais voilà, c'est le genre de, de valise qui rentre euh, quand vous prenez le train ou quand vous prenez l'avion. Voilà, donc c'est une valise comme ça. Après, euh, le jour de l'examen, vous le savez, il faut franchement débarrasser toute la maison. Donc voilà, j'avais pris ça et je vais vous montrer dans la suite comment j'avais tout Allez, rangé. C'est parti, je vous montre. Alors du coup, j'avais mis ça comme ça. Et là, je vais voir comment ça rentrait. Ça, en forçant un peu... dans ce petit compartiment là j'avais donc tous les petits trucs euh, qui rentraient pas dans la mallette et ensuite ce que je vous ai pas dit n'oubliez surtout pas le sopalin le jour de l'examen, prenez en même deux parce que comme vous savez le jour J il euh, y a quand même beaucoup de choses à prévoir je vous ai pas parlé non plus euh, je vais de suite vous le mettre il faut pas... Voilà, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, que je ne vous ai pas parlé, c'est le cercle entremets. On va le mettre là. Des petits euh, emporte-pièces Voilà, pour pouvoir faire des petits détails. Pour, euh, si vous tombez sur la journée de, du Japon, euh, sur l'année du Japon, pardon, pour faire les fleurs de cerisier ou quoi, ça vous avez droit. Voilà. J'ai pris... Des emporte pièces de toutes les tailles, ça peut toujours servir, voilà. Et bien sûr, le cercle à tarte, voilà. Donc on le met en plus. Et là, je pense que j'ai rien oublié. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, ça rentre parce que du coup, j'ai qu'une boîte. Mais le jour de l'examen, j'en avais une dizaine. Donc on va voilà. fermer. Donc là-dedans, il y avait absolument tout. Et ensuite, la tenue. Donc voilà, tout ça pour vous dire, mais dans, le, dans la petite valise, là où j'ai mis la tenue, il y a une zipette ici, et ici, ça s'ouvre. Donc tout simplement, pour pouvoir l'adapter sur la valise. Donc, voilà. En fait, on dirait que vous partez... Euh, on part en voyage quoi, hein. le jour de l'examen, euh, on part en voyage, et ici il y a Oxford qui dort. Coucou <rire> Donc euh, voilà, voilà à quoi ressemblait ma mallette le jour de l'examen. Et encore je vous dis, euh, il me semble que j'avais mis beaucoup plus de choses parce que j'avais même été obligée d'ouvrir, parce qu'il y, y a un petit... voilà, ici ça s'ouvre, ça s'agrandit, et le truc il était plein à craquer, donc... Euh, voilà ce que j'ai amené le jour J. Et voilà, les toqués, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir pour le jour J, pour ne rien oublier. Parce qu'on a toujours peur d'oublier un petit détail ou des petits ustensiles. On a toujours peur d'oublier quelque chose. Donc n'oubliez pas de mettre tout ça en pratique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut